tout le monde va aller voir les sapiens j'espère que vous avez bien suivi vous allez voir tout simplement le deck du moment un deck euh, extrêmement délicieux extrêmement bizarre surtout c'est tout simplement le korean tempo thanos alors thanos alors vous allez peut-être me dire « Ouais mais Thanos c'est une carte qui est poule 5, fichou, euh, trop compliqué, pourquoi tu nous proposes finalement des decks qui sont incraftables ?» Alors le, le deck n'est pas incraftable tout simplement parce que vraiment Thanos c'est la carte absolue à crafter. Alors je vous en parle en début de vidéo parce que finalement c'est peut-être la question qui me revient le plus que ce soit en stream ou euh, dans les commentaires YouTube ou même sur Twitter. C'est « Est-ce que je dois crafter Thanos ?» Il a été un petit peu finalement nerfé mais maintenant il y a pas mal de temps de, de cela. Euh, le deck est toujours top tier, surtout il y a plein plein plein de decks et on le voit de plus en plus. Franchement des decks Thanos, sans blaguer, je pourrais vous en proposer un par jour pendant au moins deux semaines et à chaque fois ce serait des listes différentes. Il y a vraiment plein plein de choses avec, à, de, à faire pardon, avec cette carte là, hyper intéressante en termes de deck build, hyper intéressante en termes de puissance aussi, euh, en termes de progression. Bref, Thanos c'est vraiment la carte que vous devez euh, crafter, c'est pool 5 mais finalement on arrive assez vite. Hein. Je, je le vois, j'ai euh, créé il y a à peu près euh, euh, un peu plus d'un mois de cela. Un deuxième compte euh, où justement je suis pas très haut sur le deuxième compte, je dois être euh, 1500, quelque chose comme ça, en termes de niveau de collection, et j'ai déjà, euh, je crois, 12 ou 13 000 euh, crédits, donc j'ai vraiment la euh, enfin, euh, poussière. Donc j'ai vraiment la, possi la possibilité sur le deuxième compte finalement sur le compte ultra free to play où je fais vraiment juste mes missions. Hein. Vraiment je fais juste mes petites missions euh, euh, tous les jours et encore certains jours je les oublie. Bref en tout cas tout ça pour vous dire que c'est assez facile de crafter maintenant les poules 4 et les poules 5. Pas tous évidemment mais voilà si vous avez euh, de l'économie crafter vraiment Thanos. Donc le deck est très bizarre. C'est un deck Thanos mais il y a vraiment ce côté tempo. Ce qui est très intéressant parce que finalement le, le reproche si je puis dire qu'on pourrait euh, faire au deck Thanos... C'est leur manque de stabilité, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que si on n'a pas Lockjaw, les games sont évidemment un petit peu plus euh, compliqués. Là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment une, une, une, un deck tempo, finalement, avec cet enchaînement psylock, Zabou, qui va très bien marcher avec une curve Darkhawk, Spiderman, Rock Slide. On a le Professeur X qui est très intéressant aussi, très tricky. Très le petit clo avec l'Unslow, euh, le petit Iron Man, évidemment, avec l'Unslow ou même Darkhawk, hein, dans l'absolu. Il y a le petit Thanos pour avoir des petits points, c'est ça qui est bien aussi, c'est pas Professeur X, bam, sur une ligne où il n'y a rien. Il euh, y aura ce petit Thanos voilà, qui va permettre de grignoter des points, parfois euh, avec les, les, les pierres évidemment. Euh, parfois le Professeur X va être là aussi pour protéger les pierres par exemple d'un Killmonger, qui est une carte qui est quand même pas mal jouée dans la méta. Enfin voilà, vous avez une liste qui est hyper euh, intéressante, hyper euh, puissante. C'est un deck qui a gagné, euh, qui a fait il n'a pas gagné, je crois, le, le dernier tournoi. Alors, il a dû gagner des tournois, mais en tout cas, sur le dernier gros tournoi, il a fait deuxième. Euh, C'était vraiment un, un énorme, énorme tournoi, pour le coup. C'était le, le plus gros de, du mois d'avril. Donc, vraiment, euh, je, je trouve le deck extrêmement agréable à jouer. Je fais la petite, petite décliste. Euh, assez stable, peut-être même plus stable que la version Thanos classique. Alors, après, voilà, il faudra voir dans le temps. Je ne peux pas vous dire, là, à l'heure actuelle, et ce sera un mensonge, alors... L'avantage de ce deck aussi, c'est qu'il y a une puissance qui est tellement pure et il y a évidemment des sorties qui sont tellement débiles, entre guillemets, que quand on a Lockjaw, et j'ai même envie de vous dire que normalement dans la version Dark Oak euh, classique, c'est-à-dire la version tempo de ce deck, quand on a Zabou, moi je pars du principe que je vais snap, parce que je suis déjà devant l'adversaire. Et avec Thanos, quand on a Lockjaw, on snap. Et l'avantage, c'est que là, on a ces deux cartes clés. Donc là, évidemment, on double snap, entre guillemets, mais voilà. Donc là, c'est assez cool d'avoir finalement un deck qui va... Avoir des snaps agressifs un peu plus, un peu plus euh, présents, entre guillemets, en tout cas un, un taux de snap agressif plus haut que les autres decks. Et c'est ce qu'on cherche dans le jeu, en tout cas en ladder, c'est des snaps agressifs. Euh, intéressant, est-ce qu'on va Londres Zabou sur Londres. Je crois qu'on va Zabou sur Londres. On va lock Joe à gauche. Ah. Euh... Bon. C'est pas si grave. Bon, c'est un peu chiant. Hein. C'est dangereux hein, qu'il aille euh, au mid. Ouais. On va switcher. Bon, il m'a quand même bien bloqué. Hein. Il m'a quand même bien bloqué. Elle est compliquée, cette game. Elle est compliquée. On va... Manger les pierres. Enfin, manger, oui, entre guillemets, manger les pierres. En tout cas, les enlever. On ne peut pas trop jouer ça, sinon je me bloque. Pfff. Ah là là. C'est le deck junk. On appelle ça le deck junk. Alors typiquement, c'est un deck qui est... Le, le match-up est horrible. Hein. Après, euh, on est pas mal en vrai. Il hein. va falloir gagner sur une ligne, mais... Là, normalement, à gauche, on a gagné. Ah non. Bon, pas de pot. Ah oh, c'est pas de pot là par contre de perdre à gauche parce qu'en vrai si on perd ouais. si on gagne à gauche on a gagné parce que c'est facile de gagner sur les deux lignes on a tellement de points là par contre on a perdu ouais bon dommage dommage euh, ouais le junk c'est euh... et c'est pour ça que moi en tournoi je joue euh, le Thanos euh, Death parce que justement il y a ce Killmonger alors des junk il y en a pas beaucoup mais c'est quand même un deck qui est fort, Junk c'est avec euh, euh, Debris, avec Viper, vous voyez, il nous bloque le lieu. Et forcément, bah nous on a un deck, les decks t'as nos 100 Killmongers, et leur pire counter c'est ça. Après, le problème du deck Junk, c'est qu'il est quand même un peu polarisé. Il y a vraiment des match -up contre lesquels il va être très bien, et des match-up contre lesquels il va être très faible. Dès qu'il y a des Killmongers en face, c'est beaucoup plus compliqué. Dès qu'il y a des points en face, c'est-à-dire des, des decks qui vont gagner avec peu de créa, bah, t'as beau bloquer les lignes adverses, le gars il va juste faire... je mets il me reste une place, je mets un ton, le ton fait gagner la ligne. Bah, typiquement le deck Darkhawk. Avec Moon Girl, euh, Dino, Dark Oak, etc. Lui, même s'il a qu'un emplacement sur chaque lieu, il peut quand même gagner les trois lieux, vous voyez. Euh, ok. Donc euh, voilà, je. J'aime bien moi jouer en tournoi Killmonger. Mais c'est vrai que voilà, cette liste-là, elle a fait des bonnes perfs. Et c'est vrai que le junk, encore une fois, c'est un deck qui est très très très peu présent. D'où l'intérêt aussi de jouer des decks comme ça. Et bon Donc là on a euh, le joli Psylocke et le time stone. Peut-être plutôt faire le Timestone into le Psylocke si jamais on ramène time Timestone. Donc là c'est bien, on fait vraiment un énorme tour 4. Et prochain tour on verra euh, ce que l'on fait mais... Évidemment, il ne fallait pas lock Joe sur la, la base des Avengers, hein, sinon. Ok. La wave est relou, évidemment. La wave est relou. Oh là là. On a plein de mana, c'est tellement frustrant. On va avoir. Euh... Ah, quoique. que, est ce qu'on n'aurait pas 8 On a 8, donc on a double 4. Oh ah non, on a 7. On peut jouer qu'un seul truc. C'est horrible. Là, j'avoue que c'est infamement horrible. On va juste jouer ça. Ah si, on peut. Ah si, on a 8, on a 8. Ah, bah C'est pas horrible du tout. Qu'est-ce que je dis, moi euh... En vrai, est-ce que le play, c'est pas ça et ça Trois cartes dans son deck. En vrai, le mid je le gagne. Si je fais ça et ça... Le mid je suis pas sûr de le gagner quand même. Peut-être le rock slide et le professeur X. On peut perdre à droite, mais... Docteur, ça va. Docteur, c'est cool. Je pense qu'il joue Odin dans son deck. Donc là, on gagne à droite. Euh, ouais super intéressant Lui il est bloqué au mid Bon avec beaucoup de points Mais Bah écoutez normalement euh Est-ce que Darko qui est pas meilleur Il a 7 cartes dans son deck C'est lui en plus qui a l'init Ouais franchement c'est mieux de faire ça et ça vois hein. c'est 12 Ça c'est 2 Non 4 cartes ça fait 10, euh, 2 plus 8 ça fait 10, 10 ça fait 14 donc je suis à 14 au mid, euh, on pourra pas gagner bah, écoutez, ça me paraît pas mal, j'essaye de réfléchir il y a Sunspot, et bonimo il a joué Sunspot, et bonimo Wave, Jubilee Doom, il peut pas jouer Infinite. Note. il a passé, non il a joué Doom donc il n'y a pas d'Infinite. il ne joue pas Killmonger dans son deck je pense qu'il joue Magneto ah, le problème, c'est que Magneto avec Lockjaw, c'est chiant. Mais justement, c'est mieux de faire. Euh, ouais. S'il fait Magneto à gauche, il ramène Lockjaw. Mais en fait, nous, on peut quand même ramener des gros trucs. Genre, typiquement, Chang-Chi et tout. Non, c'est bien. En vrai, c'est bien de jouer plein de créatures, justement, par rapport à ce, ce Lockjaw qui peut être ramené sur Magneto. Ok. Mais ça aurait été vraiment intéressant. Je pense qu'il aurait perdu sur Magneto. Mais peut-être qu'il pouvait se dire. Et eh, en vrai, s'il n'y a qu'une seule créature. Sachant qu'il me restait des pierres. Mais ouais, ça c'est un truc, ça fait euh, ce deck là, c'est un truc. Euh, le manque de respect du deck. C'est un, un deck, la semaine dernière, je l'ai pas mal croisé. J'en ai vu un peu sur internet, mais bon, des decks dans ce jeu, il y en a des kilos, des kilos, des kilos. Donc finalement, euh, voilà, je, je voyais le deck de loin, je me disais, bon, euh, de toute façon, il euh, y a tellement de decks différents que, et surtout des Thanos, il y en a tellement de différents que, je le garde dans le coin de la tête, mais j'attends de voir. Et c'est vrai que là, euh, sur le tournoi, en plus c'est un joueur, c'est Tori euh, Kun qui l'a joué. Tori Kun, c'est un joueur qui fait beaucoup, beaucoup de performances. Hein. C'est peut-être à l'heure actuelle un des top 2 meilleurs joueurs au monde, en tout cas de tournoi, même s'il n'y a pas des milliards de tournois non plus. Ok, ok. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie de remonter la Psylocke. Bref. Euh, et donc finalement voilà, le fait que lui joue ce, ce deck là, euh, qu'il fasse top 2 sur un énorme tournoi avec, bah ça veut dire que voilà, lui il le valide et que. Et je pense que c'est un deck qu'on va voir de plus en plus. Donc c'est important aussi de, même si vous n'avez pas les cartes ou que vous n'avez pas envie de le jouer, c'est important de connaître la liste parce que comme ça, quand vous allez voir du Zabou et du Lockjaw, vous allez vous dire, bon, je connais les 12 cartes. En tout cas, a priori, les joueurs vont jouer exactement la même decklist. Euh, Darko mid, non Darko à droite je pense Ouais ça c'est assez intéressant Les joueurs vont dire bon bah voilà enfin Comme ça vous allez connaître la decklist Et c'est pour ça que c'est, moi je vous conseille de vraiment regarder un maximum de vidéos Parce que ça vous permet d'avoir connaissance de, des decklists Enfin en tout cas moi ce que, ce que je fais sur cette chaîne C'est que je vous propose à chaque fois les meilleurs decks Les meilleurs decklists de En fonction évidemment des archétypes Euh, c'est intéressant. En vrai de vrai. Je crois que j'ai pas peur du bar de luxe vu que j'ai le prof. On J'aurais pu snap, mais bon, on n'a pas Zabu et on n'a pas Lockjaw, donc c'est pas non plus. Euh... Même si Professeur X sur barre de luxe ça marche bien, il peut aussi avoir lui euh, Doctor Doom, des choses comme ça, on sait pas. Mais c'est tentant, hein. C'est quand même assez tentant. Le problème c'est que Thanos il peut gagner barre de luc. Ouais ça va. Oh. Ouais Thanos peut gagner barre de luc euh, avec, euh, avec le côté... Euh, euh, comment dire euh, J'ai trop de cartes dans la main. Vous voyez Donc euh, si on a cette carte dans la main en fait c'est ce que je voulais faire à un moment avec câble et... Mais en gros, si on a euh, cette carte dans la main, bah, la carte qui doit remonter dans la main, elle est pas détruite. Elle juste elle reste sur le bar de Luc. Bon, ça vous connaissez, mais bon, quand même. Euh, il est très très gros ce Dark Oak, mine de rien. Bon, c'est pas évident là. En vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Bon, ça c'est un ton. Ça fait quoi ça et ça? Mantis. Ça marche avec collecteur. Donc on passe à 10. 10 et 4. 14, on passe à 28. Il faut qu'ils mettent un 10 pour gagner. Et si on fait ça, on a est à 29. C'est ça, hein? J'ai peur qu'ils me battent, mais. Il a Moongirl. Là, il a un autre dino. Non mais l'autre dino, il est moins gros que le mien. Non Je pense qu'il a gagné moi. Let's go. Mais je pense qu'il a gagné. Je pense dino il gagne. On va voir. Parce qu'en fait, mon dino, il passe à 6. Non, je gagne. Gagne, je gagne, je gagne. Parce que le dino, ça marche pas trop sur la souris Parce que ça copie la.. Bah, ça copie le 3 en fait. Ça copie pas le 15 à la fin quoi. Donc euh... bon sans compter là. Sans compter mais euh, avec un peu de confiance et un petit peu de d'envie de... de jouer aussi. <rire> Envie de voir. Envie de voir des cartes comme on dit. Je paye pour voir. C'était un peu ça l'idée. Mais le Professeur X, vous voyez, il nous, fait la... il nous fait la win ici. Alors euh, ça on peut le jouer T1. Vu que dans tous les cas ça va se révéler au T2. Et que dans ce deck, alors c'est aussi la, la grande différence, et c'est ça qui est intéressant dans les decks Thanos, c'est qu'ils ont tous des façons de jou se jouer totalement, totalement différentes. Vraiment. Euh... Là par exemple on a les, les Time Stone et les Psylocks. Dans la version Thanos classique, ou les versions soit Thanos classique, soit Thanos Death, on va les jouer au T3. Parce qu'en fait notre cœur va aller T5. On veut Lich T5, on veut Aero T5. Dans les autres versions on veut Dino, on veut... On veut Iron Man On veut Blue Marvel Etc Dans cette version On, veut, on, on va aller jouer T2 Pour pouvoir T3 Jouer T4 Vous voyez Donc ça c'est quand même Beaucoup beaucoup Beaucoup différent Beaucoup plus différent mieux Euh dire Mais vous voyez ce que je veux dire bon. bon on est pas trop mal Ah il va nous donner un truc Il va détruire C'est quoi Hood Bon, on a un joli clo à gauche. Darkhawk. Clo. Into. Il n'y a plus le côté surprise. Mais c'est pas grave. Bon claw ça fait des points. En vrai ça fait plus de points que le Dark Oak. Parce que là le Dark Oak, sans euh, le rock slide. Il va piocher encore une draw, deux draws, il va être à 6 à la fin. Autant jouer Claw. Oh, il va à droite. Ah non Patriote Ah. Au relou là. On sait ce qu'il fait. Hein. On sait ce qu'il va faire. Il va jouer à... Ouais, on sait ce qu'il va faire. Il joue à droite. Il joue à droite, il remplit à gauche. Faut il faut qu'il joue à gauche pour remplir à droite. Il bon, faut l'obliger à jouer à gauche. Donc faut Spider-Man ici. Comme ça, il joue forcément à gauche. La question c'est, est-ce que je gagne s'il joue à gauche quoi Bon, c'est pas évident, mais ce Spider-Man, il fait quand même beaucoup de plaisir, je, je trouve. Il y a un Blue Marvel, donc ouais, il va jouer à droite. On gagne. Les créatures, elles sont 1, plus 4, plus 5, waouh. Ah, il a beaucoup de points quand même. à gauche... peur de perdre à gauche en vrai. Ah non, Ultron, il est 8. Vous croyez que je peux faire un play comme ça Power Stone, je passe à 9. Donc, je gagne à gauche et je gagne à droite. Là, je passerai à 12 au mid, mais lui, il passe... Je crois que c'est ça, le play Power Stone, je passe à 9. Après, il gagne avec le petit sort à 0. Bon, il va gagner. Pas sûr, 100%. S'il a, a la petite créa à 0, il a gagné, je pense. 1. 0. Tania. Attends, ah, il y a Elysium My bad My bad, il y a Elysium. Ouais, donc ces créatures, elles sont euh, ça, hein, plus 4, plus 5. Il y a Elysium, my bad. Bah ouais, non, c'est une bêtise. C'est une bêtise, il pouvait tout jouer. Il pouvait Ultron et plus des cartes. Après, sur Ultron seul, on gagnait. Hein. Mais il y avait ces cartes. Donc l'idée, la, la lecture est bonne. Bon, l'exécution est pas parfaite. Je pense que je suis censé partir. Après, il peut quand même... Non, parce que même ces cartes à deux, il peut les jouer en vrai. Ouais, l'Elysium. Je, je me suis fait avoir sur l'Elysium. J'étais tellement concentré sur le... J'avais envie tellement de gagner cette game. Vous voyez, c'est intéressant en vrai, euh, théoriquement. J'avais tellement envie de gagner cette game bah, que finalement, je, je suis allé jusqu'au bout sans forcément prendre en considération. J'ai tellement essayé de réfléchir aux au calculs sur mes cartes. Et parfois, il faut toujours, dans sa tête, se dire « je peux perdre ». Plutôt que « je veux à tout prix gagner et chercher les spots pour gagner ». Parfois, il faut juste garder ça en tête et... Voilà, on regarde globalement ce qui se passe et se dit, bon, c'est trop dur et on part. Là, j'ai même pas considéré Elysium. Dans ma tête, j'étais vraiment en mode, je veux faire plus de points. Il a Ultron à gauche et puis, let's go. Ok, ça. La Psyloc pour pouvoir curver T4. La Cuido. Un peu chiant, mais c'est pas si grave. C'est bien pour nous, en vrai. Ça c'est ah, Au pire, on le pète si jamais il fait un truc de fou au prochain tour. Mais ça, c'est bien pour nous. Alors, lui, il a quand même une sacrée sortie avec Bast, Korg et tout. Il a quand même des points. Mais tout... avoir autant de pierres en early, sachant que je pense pas qu'il joue Killmonger. Je pourrais même snap, en vrai. Je ne plus snap avant la fin de tour, mais... Ah ça c'est un peu chiant mais... Il remonte tout ouais, C'est intéressant Je pense qu'il va bourriner là à fond Je pense que je vais stone en vrai Je pense pas être devant euh, Donc ce sera ça et ça euh, Plutôt comme ça Ouais, on va casser le, la Time Variance Authority. Parce que là, il peut jouer le Hit Monkey. C'est un deck avec Bast, Iceman, Korg, Black Widow, Beast. A priori, il y a du Hit Monkey. Et là, toutes ces cartes avec Beast, elles sont à zéro. Donc là, il peut vraiment faire un truc de fou. Et justement, j'ai envie qu'il fasse un truc de fou. Et derrière, eux ils sont un peu en mode « Ah putain, j'ai plus rien. Vous voyez » Alors, il peut aussi se dire « Je suis vraiment bien. J'ai un vrai avantage en puissance. » On va appeler ça l'avantage de range. Et donc, l'adversaire va souvent casser Time Variance. Mais après, il est pas sûr que j'ai ma Reality. Ça, c'est bien le trône pour nous. C'est génial, même. Normalement, on devrait gagner à droite. Oh, Dark Oak. Euh, ok. Bon, on peut quand même gagner à droite avec le, le Claw. Oh, waouh. Remarque, on peut te déplacer ou. On peut pas déplacer. déplacer. Euh, bon, on a le clos à droite. Euh, au mid, pardon. Ouais, mais. Remarque. De toute façon, j'ai pas d'autres plaies. En fait, j'aurais aimé avoir d'autres plays. On va juste faire ça. Ça fait égalité. Sachant que moi je peux top Rock Slide et gagner. Non. Ah c'est chiant ça. Ouais, il repasse devant. Valkyrie mid le fait perdre. Après je peux gagner au mid et à gauche. Ah c'est chaud en vrai. C'est un peu chaud Toutes les pierres n'ont pas été jouées Il me reste la Time Stone qui n'a pas été jouée C'est dommage pour mon Thanos Et la Thanos avait été jouée Ah c'est frustrant Mais on accepte Clairement, le bah, Finalement le trône nous tue Le trône à la base était bien Mais il y a eu ce Dark Oak qui, a été... qui est magnifique d'ailleurs en noir et blanc comme ça Sublime euh... Ouais on va, on va lui laisser Je pense pas qu'il abandonne ici On va voir il, on, on perd vraiment sur cette carte hein. Sur euh, Sur ça Sur le Windows Byte Qui finalement bloque Le, le Dark Oak, Son Dark Oak, Pour passer à 12 Ouais Il, il a décidé de jouer ah, C'est dommage parce qu'on est devant Vous hein. voyez il fallait vraiment un enchaînement je, je... Ah c'est un peu frustrant cette partie Mais c'est une belle game Pour le coup Ça c'est une game de tournoi quoi Clairement Euh on va juste Power Stone ici. Quoique, on peut Timestone vu qu'on a... On a Psylocke, Power stone. En fait, on a un autre accélérateur de mana derrière. Donc je pense que ça a du sens. L'idée, c'est de creuser aussi dans le deck. Avancer au maximum. Alors ça, c'est très intéressant. On va Snap dessus. Parce qu'on a une, une, une curve très très belle. Ok. Oh bon, le fameux Snap opportuniste. Très important, que ce soit en tournoi, en ladder. En tournoi, j'ai remarqué que globalement, les snaps opportunistes, ça fait gagner à peu près deux, entre 1 et 2 points par, par battle mode. Ce qui est énorme, hein. sur 10. Hein. Donc c'est 20% des, des, des cubes. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça, c'est important de commencer déjà à s'entraîner en ladder avec ça. Euh, bon Les snaps opportunistes, c'est à chaque fois différent en fonction du deck que vous jouez. Parce que souvent, c'est le lien entre une main et... Un lieu ou le, li le lien entre un lieu et un board. Vous voyez Et en fonction, vous allez snapper. Euh, je dis une main et un lieu parce que parfois. Alors vous allez me dire, le snap opportuniste, c'est censé faire fuir l'adversaire. Après, s'il ne fuit pas, c'est pas grave, vous êtes bien. Mais le truc, c'est que normalement, si l'adversaire, par exemple, il voit des pierres et qu'il y a un lieu, euh, je sais pas, qui peut lui faire peur, bah typiquement, euh, on, on va reprendre le, le cas euh, précédent. Avec le lieu. Euh, Time Marion Authority qui fait que T4 à la game elle est finie on va snapper pourquoi parce que alors ça c'est un snap à la fois opportuniste et à la fois évidemment un, un snap gagnant parce que euh, je joue une pierre et que normalement dans les decks avec des pierres il y a des Chang-Chi. alors nous on n'a pas enfin si on a Chang-Chi, mais bon bref on l'a pas en main et donc il peut se dire bah finalement je joue une version sauron. Donc j'ai pas Armor, j'ai pas Cosmo. Je vais me prendre le Changchi de plein fer. Donc euh, voilà. Je c'est clair. Mais c'est un peu l'idée. Oh Maximus. Euh, donc là on peut. Bah Spider-Man. Genre à droite. Ou alors le Rock Slide. Il fait des points. Ah, le Rock Slide, il fait des points. Déjà, il pollue le deck. Bon, il est un peu lourd, mais. Il faut une Marie. Ok, intéressant. Donc, il prend Chang-Chi au mid. Euh. C'est tricky, hein. ça me plaît. Il euh, y a un clou qui est quand même pas mal. Hein. Ici, qui booste ici. Et une petite milestone, juste pour prendre l'avantage. Allez. Ah, je crois qu'on perd s'il fait droite et. Ouais. Fallait ah, qu'il joue droite et, et mid. Bon, j'ai Mais ça veut pas dire qu'il fallait pas snap. Vous voyez, ça c'est important. Bon, je le, je le répète toujours. Hein. C'est pas pour vous saouler. Mais le snap, le, enfin, le snap, qu'il soit opportuniste ou pas. Là c'était vraiment un snap. Un bon snap. On avait une belle main. Le, le matchup est vraiment très bon. Donc là il faut snapper. Mais c'est pas parce qu'on perd que il faut remettre en question nos snaps. Parce qu'à partir du moment où on snap, c'est parce qu'on a considéré théoriquement que c'était bon. Donc si on a considéré la théorie, théorie c'est supérieur à tout dans la vie aussi. Donc si on considère que la théorie, elle était bonne, il bah, n'y a pas besoin de la changer. À part si vous considérez que votre théorie, elle est pas forcément... Euh, voilà, vous avez snap et vous n'êtes pas certain de vous. Là, dans ce cas-là, vous pouvez affaiblir votre théorie, mettre de, du cas concret dedans, on va dire. Là, c'est un cas concret, on a, a snappé, on a perdu. Et finalement, vous allez diluer ça, les deux, et ça va vous permettre de, de peut-être abaisser votre euh, agressivité en snap ou augmenter, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est assez important à faire. Je euh vais Timestone ou pas Non, parce qu'en fait, je vais Lock Joe T3, ici. Donc, ouais. Bon, gagner sur le chang -xi. Le lieu nous a vraiment, vraiment emmerdé. Il faut reconnaître. Ah bah c'est un peu chiant parce que Wolverine souvent ça fait ça fait penser à deck Galactus ça fait penser donc le Galactus ira forcément au mid Ouais, bon, ça change rien. Bon, on est quand même pas mal. Hein. En vrai, on peut Iron Man on slow c'est quand même des grosses combinaisons. Ah, Quoique, il y a l'Academy Strange qui est chiante. Il détruit. Après, il va sûrement détruire quand même. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va quand même souvent détruire. Soulstone, ça marche bien avec ça. Euh. Bah, Peut-être faire une, une, une Space Stone au cas où. A voir. Ok. Bon le cnul est gros Le cnul est gros Ah ça c'est chiant Peut-on le battre Je pense pas Ah c'est vraiment Le Wolverine il... On va voir hein, peut-être que c'est le Wolverine qui fait gagner Alors, après on a quand même des points C'est quoi ces trucs bizarres là Ah c'est il veut se déplacer La Timestone elle est dans le vent quoi Très bien très bien On le bat pas. Pourtant, on est gros. Hein. Je suis Iron Man. On est énorme, même. Ah, dommage. Ah, il fallait vraiment ça. Oh, on fait 36. Hein et franchement, il fallait vraiment. Et s'il a que Knull, qu il perd. S'il a que Death et pas Knull, il perd. Et s'il a pas ce Wolverine, il perd. Ah, si, parce que c'est 2 dans tous les cas. C'est juste plus 2. Ah, il fallait vraiment ça. Ah bah typiquement ce deck là il est super fort contre Galactus Après euh, le, le but d'un deck c'est pas de pouvoir battre Galactus hein. Ils sont pas assez nombreux dans le dans le jeu Et en plus ce sont des decks trop faibles en tournoi Mais, Mais en tout cas contre Galactus on est pas mal La Death qui saute, notre Soulstone qui saute Donc là, bon. à la fois un snap un peu opportuniste et en même temps un snap où on a Lockjaw Mais la Death c'est une carte clé dans euh, la majorité des decks en général Enfin des decks euh, qui vont jouer Death souvent la carte qui va fonctionner avec Wave la, la carte qui va fonctionner avec plein de choses avec les Killmongers etc donc euh, on, on prend tout de suite un vrai vrai avantage mais ouais ce deck là super gourmand, franchement foncez foncez alors normalement vous avez je pars du principe que maintenant euh, la plupart des joueurs vont avoir Thanos, à part ceux qui démarrent évidemment qui sont encore pool 2 forcément ils n'auront pas Thanos mais euh, Thanos c'est vraiment la carte à crafter en priorité et après, euh, et après en fonction de Thanos Vous pouvez faire plein de choses euh, Bon il y a Darko, mais qui va redescendre hein, si je dis pas de bêtises euh, Darko qui descend Avril je crois hein. Contre Shang maintenant enfin, C'est fait hein. Non mais j'ai quand même envie de De profiter d'un Lockjaw et surtout prendre ma, ma carte de mana En fait le champion on peut le garder à gauche en fonction Odin sur Time Stone, c'est pas mal Donc c'est la version un peu classique entre guillemets Enfin les versions classiques il y en a tellement Bon pas de chance là Clos, pas de chance non plus euh, Vu notre deck la magic peut être pas mal hein. Magic là. Space Stone là. Non, Space Stone mid. Bon. Ouais, j'aime bien Magic Space Stone. Faut faire gaffe à ça, mais c'est pour ça que je fais Magic à gauche. Il peut se bloquer à gauche. Et l'idée, c'est que sur Space Stone, je peux ramener Clo. Là, le Clos, euh, à droite, il fait pas grand-chose. Bon, on va voir. Mais c'est... C'est intéressant. En fait, ce deck-là, il faut faire attention parce que c'est un deck qui nécessite quand même le côté surprenant, surprise. Donc si le deck devient ultra, ultra populaire, est-ce qu'en termes de puissance brute, ce sera meilleur que Thanos Death, ce sera meilleur que Thanos classique C'est pas sûr. Par contre, à l'heure actuelle, bah, c'est un deck qui est tout aussi fort parce qu'il y a ce côté surprenant qui prend vraiment le, le, le, le pas. Ouais, ça c'est vraiment top caler les limbes. Surtout sur une ligne où il est bloqué. Professeur X est fort. Hein. Si je fais ça. Professeur X au mid. Stone ici. Ouais c'est cool là. Hein. Après il faut quand même gagner à gauche. Hein. Je sais pas s'il faut vraiment clos. Vu que j'ai déjà beaucoup ici. Voilà, je passerai à 7. J'aurais pas forcément les points. J'aurais pas forcément les points. Il hein. mais. Ouais, non, le Dark Oak est pour Je sais pas en vrai. Hein. Essayons de voir s'il n'y a pas d'autre play. Du style ça. Bah écoutez, peut-être on va partir sur un autre play. Hein. <rire> en fait. Finalement, je suis en train de me dire que peut-être juste ça. Ah, c'est dommage parce que le X, il est gourmand. On a envie de le faire, mais... Et je crois qu'on va faire ça, en fait. En fait, je crois qu'on va faire ça. Parce que, à gauche, j'ai gagné et au mid, j'ai gagné. Enfin. Je crois que c'est pas mal, hein. Parce que là, on, si on fait ça, on gagne à gauche. Et puis euh, on rajoute des points, la question c'est est-ce qu'il peut aller au mid lui Bah docteur Doom. Docteur Doom il peut. Ouais, docteur Doom c'est chiant. Nous on passera à 8 et lui il passera à 8. La question c'est l'écart. En écart euh, là je lui mets que 20, je lui mets que 3 et donc il me battra à l'écart sur docteur Doom, on a perdu après il a 7 cartes dans son deck, il peut ne pas avoir Doom. Est-ce qu'il aurait fait Doom avant Je suis un peu emmerdé par ce. Là, il me manque combien Ouais, il, a, il, a Doom. il me manque pas beaucoup à gauche. 8. Ah, c'est dommage, sur ça, on gagnait, je crois. Ah là là. On va vraiment perdre cette game On fait ça. Écoutez, on va. Non, je vais, confi... je vais partir et on va faire une petite dernière. Je snapperai sur la dernière. Euh... Ouais, c'est pas évident. Hein. On a fait des belles sorties tous les deux. On a un peu moins profité de notre logjo, du moins notre logjo était un petit peu moins fort. Mais euh... ouais, c'est c'est vraiment c'est difficile. Hein. Comme là peut-être que je fais des petites erreurs, hein. c'est possible. Hein. Euh... C'est très très très difficile à jouer comme deck. En fait c'est pas que c'est difficile, c'est juste qu'on a l'habitude de jouer des versions Thanos classiques Donc on a notre schéma, notre schéma de jeu Et euh, là on a vraiment un mix de deux decks Donc parfois il va falloir jouer en Thanos, parfois il faut jouer en tempo Et, et c'est vrai que moi j'ai quand même tendance à... Vous, je joue peut-être un peu plus souvent en Thanos qu'en tempo En tout cas avec cette liste là Mais il faut vraiment arriver à... En fait si vous arrivez à vraiment euh, générer des hybrides dans votre gameplay c'est incroyable bon, On est pas mal là On a ça. En vrai il va jouer à droite là. Je pense qu'on va Professeur X au mid. On peut se faire avoir. Ouais, J'ai dit que je, je snappais. My bad. Et là on a gagné en faisant euh, Thanos euh, Iron Man je pense au mid. On va totalement ignorer euh, la droite. En général quand on, lui il a Lockjaw Joe et pas nous on abandonne. Bon, le Darkoic, il est gros aussi. Hein. Ok. faut faire attention au Doom. Le Doom peut vraiment lui donner un avantage. Dino. Ouais, bon, il est énorme à droite. Même si dans l'absolu, un Chang-Chi nous ferait gagner. Hein. <rire> C'est vrai, en vrai. Il est énorme, mais un Chang-Chi nous ferait gagner. Euh, ok. Et donc là, il a combien de cartes 6 cartes. Après, il peut piocher ou pas Non. Donc 6, ça fait 12. Ouais, C'est pas mal, ça. Et il n'y a pas un Iron Man Non. On fait Iron Man, on fait Créa, Créa, on fait 12. Ça revient au même hein. Je crois que l'Iron Man nous revient au même. J'essaie de réfléchir à ce que je pourrais prendre au mid mais... Ouais dans ce match le X il est vraiment strong. En fait j'ai peur que son son, son euh, Thanos euh, ouais, c'est tout. Non il, soit, il est que 10. Non, il a, on, on l'a quand même bien bloqué, on bloque pas mal son Thanos dans ce genre de ligne de play. Bon on finit sur une, sur une belle petite game. Bon vous voyez c'est compliqué. Hein. Euh, moi j'ai joué un petit, peu, un petit peu le deck, mais c'est vrai qu'il faut des gros volumes, gros volumes de jeu. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise avec les decks Thanos qu'avec les decks Tempo, les decks Dark Oak et tout. En tout cas j'ai beaucoup plus joué Thanos que Dark Oak. et là vraiment voilà le... Le, je pense que mon, mon, mon gameplay sur le, la version Thanos, elle est très bonne. Mon, vers, mon gameplay sur la version Dark Oak, peut-être qu'elle peut clairement être améliorée. Mais voilà, si jamais vous aimez ces deux decks-là ou que vous avez envie de jouer une version différente de Thanos, franchement, foncez. Celle-ci est absolument géniale. Super fort en tournoi, super fort en ladder. Voilà, c'est véritablement le deck du moment. Euh, je vous embrasse fort merci à tous euh, n'oubliez pas la petite euh, l'offre et il reste 6 euh, jours normalement et ce sera fini donc vraiment profitez-en euh, vous avez un lien dans les commentaires et dans la description pour profiter justement de cette offre et qui est absolument formidable vous pouvez euh, vous économiser jusqu'à 85 euros sur un produit qui est euh, sincèrement exceptionnel donc vraiment foncez foncez foncez et euh, voilà et je vous dis à très bientôt ciao, ciao tout le monde